Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer le démarrage officiel de mes conférences prophétiques sur Paris, sur la région parisienne et partout où le Seigneur nous ouvrira ses portes. L'objectif de ces conférences, c'est d'apporter, d'attirer, de pousser le corps de Christ, l'épouse, dans sa dimension prophétique. C'est ramener l'Église à son identité prophétique véritable. En France, premièrement, puis dans toute la francophonie. C'est un grand défi, c'est un grand mouvement. Pour ceux qui me suivent depuis le début, qui suivent ce ministère depuis le début, on a commencé avec des, des conférences prophétiques discrètes. Et lors de la dernière conférence qui a eu lieu samedi 17 septembre, dans notre Assemblée à Paris, à la suite de celle-ci, le Seigneur m'a dit clairement maintenant tu dois officialiser ces conférences parce que je vais les étendre à Paris, en région parisienne, sur la France, parce que le but c'est de toucher, d'aller jusqu'à toute la francophonie. Je vous partage cette parole pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit unir, allumer un feu dans les cœurs et ramener la France dans sa dimension prophétique. Parce que la France est un pays prophétique, la France est ce coq qui doit chanter dans les temps de la fin pour annoncer Christ. La France est un signe prophétique des temps de la fin, un signe du grand réveil des temps de la fin qui sera apostolique et prophétique, ou plus précisément prophétique et apostolique. Voilà pourquoi la porte prophétique s'ouvre sur la France. Et sa mission, c'est d'attirer, d'ouvrir, de débloquer, de déverrouiller l'apostolique en France, en francophonie et partout ailleurs dans le monde où tous ces points lumineux de réveil vont se rejoindre. J'aimerais vous inviter à prendre vraiment ces paroles au sérieux, à discerner et à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Je voudrais vous inviter à vous lever, et je voudrais vous encourager et encourager tous ceux et celles qui ont sué sang et larmes pour cette nation spirituellement qui n'ont pas fait de compromis avec la religiosité et le légalisme. Et je prophétise et je vous dis que les colonnes de la religiosité sont en train et vont rapidement être ébranlées. Parce que le jour de l'effondrement du dôme du légalisme et de la religiosité sur lui-même est arrêté devant notre Dieu. De ces décombres, le Saint-Esprit, va faire jaillir une onction fraîche sur toute cette nation, une onction prophétique qui va appeler l'apostolique sur ce pays. Nous allons vivre de grands signes, de grands prodiges et de grands miracles dans toutes les sphères de la société. Premièrement, le Saint-Esprit va réveiller l'Église. Deuxièmement, il va révéler Jésus au monde par la parole prophétique, par l'onction prophétique qui va... Lever une évangélisation prophétique. Le temps, ce temps précis s'est rapproché de nous, et cette parole prophétique que je partage avec vous, et ce mouvement de conférence prophétique, est sur le point de s'amorcer maintenant. Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu vas faire, merci pour tous ces gens qui ont été gardés en réserve et que tu vas lever, Saint-Esprit envoie ton feu dans les cœurs de ceux que tu appelles pour cette saison et pour cette mission, pour cette raison précise, avec une onction fraîche, une onction prophétique fraîche qui va lever ton peuple et qui va révéler Jésus au monde parce que l'essence de la prophétie, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Nous avons besoin de revenir au fondement. Et je ne peux pas faire cette vidéo sans vous communiquer un fondement prophétique, sans vous donner une boussole prophétique. Alors que la chair, alors que les mouvements prophétiques, beaucoup de mouvements dits prophétiques ont tendance à prouver le prophétisme par la révélation du futur. J'aimerais rappeler que l'élément prédictif est une partie intégrante du prophétisme biblique, mais le moyen de l'atteindre n'est jamais la divination. Le prophète ou la prophétesse biblique ne devine jamais, ne cherche même pas dans son cœur à deviner. Il reçoit par révélation la pensée du Père, par l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et révèle au prophète et à la prophétesse le cœur du Père, en qui tous les futurs se trouvent et sont possibles. Voilà pourquoi le prophète biblique authentique ne va pas essayer de deviner l'avenir, il va se tourner vers le cœur du Père et plonger son regard dans son amour et découvrir quelle est la pensée de Dieu pour une situation, un individu, une famille, une nation. Et dans sa pensée se trouve le futur et les futurs possibles. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Et je veux prophétiser un avenir et de l'espérance en Christ sur cette nation française qui va premièrement se réveiller pour pouvoir réveiller ensuite toute la francophonie. Et je voudrais inviter tous ceux et celles qui reçoivent pleinement de l'esprit ce message se mettre en route. Mettez-vous en route, relevez-vous, pensez vos plaies et n'y pensez plus et avancez avancez parce que le temps où le Seigneur a mis en réserve des troupes de prophètes et de prophétesses à qui il a contraint de garder le silence à qui il a appris à encaisser les coups les persécutions, quelle que soit leur forme le temps de la révélation approche le temps de sortir de la grotte approche à grands pas. Le manteau prophétique revient. Je déclare que le manteau prophétique revient sur cette nation. Et à travers ce type de mouvement, à travers ces conférences, le feu prophétique va s'embraser partout. Si vous avez à cœur d'emboîter de, le pas, n'hésitez pas à me contacter, à contacter ce ministère que le Seigneur m'a confié, Prophétique Influence, nous avons une assemblée sur Paris et nous organisons des conférences. Et je dis officiellement, maintenant nous organisons et organiserons des conférences une fois par mois. Vous trouverez les dates et les lieux au fur et à mesure sur le site prophétiqueinfluence.com et sur cette chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à en parler autour de vous et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant des thèmes, de chacune des conférences, le Seigneur m'a parlé très clairement, nous allons avancer, et nous allons avancer dans l'unité de l'esprit, et non pas dans les amitiés toutes humaines. Nous allons avancer dans l'unité de l'esprit, et nous allons revenir au fondement, et nous allons former le peuple de Dieu, et lui apprendre à rentrer pleinement dans sa dimension prophétique, non pas avec orgueil, mais avec l'humilité de la grâce, parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Nous allons enfin nous éloigner des critiques lapidaires, et nous allons nous approcher avec un cœur doux et humble de la volonté parfaite du Seigneur. Et nous allons rentrer dans cette identité prophétique, révélée au milieu de l'Église, l'épouse, qui va avec le Saint-Esprit dire « Viens Seigneur Jésus, viens !» Les fondements sont importants. Je vous ai partagé une boussole prophétique et j'aimerais également vous inviter à comprendre l'esprit, qui est l'esprit de la grâce qui doit agir dans le prophétique. Revenons au Seigneur qui nous a fait miséricorde. Apprenons à discerner le temps pour défendre, le temps pour trancher et le temps pour relever c'est l'heure maintenant et je crois que nous devons apprendre à mettre de côté la forme sur laquelle nous ne sommes pas toujours d'accord et nous n'avons pas été toujours d'accord ce qui a permis à l'ennemi de semer de grandes divisions mais si nous revenons à la source parce que le prophétisme biblique n'est pas une affaire de paroles seulement, mais une démonstration d'esprit et de puissance, et plus que tout cela, de discernement et de retour à la source, à celui qui parle. Si nous revenons à cette source, alors nous saurons où cette source nous conduit. Nous éviterons le prophétisme déviant qui insidieusement nous amène au faux prophétisme. C'est le temps d'un grand sérieux, et c'est le temps pour nous de revenir à l'éternel, d'être sérieux et de revenir à la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur éloigne de vous les critiques gratuites et non constructives, et que le Saint-Esprit libère sur vous une grâce, une grande grâce renouvelée une onction fraîche, parce que l'onction que nous avons reçue de lui est véritable. Et nous devons marcher, être attachés au véritable. Le Seigneur est le fidèle et le véritable. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo en vous engageant à prier pour ces grandes actions sur ce territoire nous avons besoin de la prière des justes. Et si vous souhaitez, si le Seigneur vous met à cœur de semer financièrement pour l'organisation de ces conférences qui ont et qui auront un coût financier, évidemment, n'hésitez pas, toutes les infos sur le site prophétiqueinfluence.com et sur cette chaîne YouTube, vous aurez tous les liens dans la description. J'aimerais prier maintenant que le Seigneur touche tous ceux qui doivent être Touché. Seigneur, touche maintenant, élève un peuple nombreux, dans le cœur duquel ne se trouve pas la compromission, mais où se trouve le désir ardent de marcher pour le Seigneur. Merci pour le mouvement que tu es en train d'impulser dans le corps de Christ. Donne-nous de réussir et non pas d'échouer. Fais de nous des sages gestionnaires des grâces que tu distribues. Seigneur, donne-nous sagesse, un cœur simple, un cœur pur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Éloigne-nous des querelles, des divisions, des guerres de clochers, des guerres de dénomination. Seigneur, donne-nous de revenir à toi dans la simplicité de l'Évangile, dans le sérieux de ta grâce au non-puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de toucher maintenant, de confondre, parce que tu t'apprêtes à confondre tous ceux qui dans cette nation ont cru avoir le pouvoir de t'éjecter hors du pays. Seigneur, tu vas te révéler dans toutes les couches de cette nation par des signes et des prodiges et tu prendras les sages à contre-pied. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, que ton nom soit élevé, et que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es celui qui transforme les vies. Et merci Seigneur, parce que si nous sommes là, si nous faisons ces vidéos, si nous prions et nous partageons le message que nous avons reçu, c'est parce que tu as transformé nos vies. Seigneur, nous n'annonçons pas une religion, nous annonçons le transformation d'une vie par une rencontre et par une relation avec le Dieu vivant. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci de nous permettre de rester fidèles au courant de vie de l'esprit, au courant de l'esprit. Si le Seigneur touche votre cœur, en vous faisant peut-être vous rappeler d'une d'une position que vous avez prise qui ne lui a pas plu, qui l'a attristé. Si vous avez attristé le Saint-Esprit de Dieu, je vous invite là où vous êtes, à lui demander pardon, à lui dire « Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur Jésus, tu es le chemin, fais-moi la grâce de me permettre de revenir à toi. » Ne luttons plus. Ce pays a trop lutté contre la vie de l'Esprit. C'est le temps maintenant où la grâce de Dieu touche le cœur de l'Église en France pour qu'elle se réconcilie avec la personne du Saint-Esprit. C'est le temps maintenant, je vais vous inviter tous et toutes, s'il si y a un différent entre vous, à vous réconcilier avec la personne du Saint-Esprit, en lui parlant, lui demandant pardon, et en comptant sur la grâce de Dieu manifestée par le sacrifice de son Fils, et par la puissance de sa résurrection. Que la puissance de sa résurrection soit votre part, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt.